Bonjour. Est-ce qu'on me voit, est-ce qu'on m'entend Moi, je vous entends bien. D'accord. On voit bien. Je, je vous laisse. Super. Ça, vous... si, euh, si c'est ok pour tout le monde aussi, si tout le monde nous entend parfaitement, euh, on va laisser un petit peu euh, tout le monde arriver. Merci Barbara de nous avoir rejoint aujourd'hui pour ce live. Avec plaisir. Donc le but, hein, comme je disais, c'était de vous donner la parole aujourd'hui euh, en tant que des écoles euh, issu d'une reconversion professionnelle. Vous tout à avez... fait. Vous avez échangé de voix il y a trois ans. C'est ça. Voilà, donc le but, c'était un peu d'expliquer de, à tout le monde comment vous êtes lancé, comment ça s'est passé, quelle est votre organisation, parce qu'en effet, ça concerne beaucoup de candidats au concours cette année et, euh, et régulièrement chaque année. Tout à fait, oui, oui, la reconversion professionnelle est de plus en plus en vogue dans les métiers de, de l'enseignement. et euh... On aime ces profils-là, d'ailleurs. Oui, oui, on en reparlera après. En effet, le jury, le jury apprécie beaucoup les personnes euh, motivées à changer de voie. Souvent, c'est signe d'une grande, grande motivation. C'est ça. Euh, dessus. Alors, le temps que tout le monde arrive, je vous rappelle que ce live aujourd'hui sera disponible en replay. Donc, si vous n'avez pas le temps de le suivre en, en entier parce que vous devez retourner travailler, parce que vous vous allez manger, etc. Vous pouvez le retrouver en replay de suite après sa diffusion, soit sur nos réseaux sociaux et sinon sur YouTube également. Alors, on va encore attendre quelques petites minutes, comme ça on sera bien ponctuel. Barbara, on s'était dit qu'aujourd'hui, on échangerait à peu près 30 minutes, pendant 30 minutes à peu près. Oui, moi ça me va, il n'y a pas de souci. On pourrait encore prendre plus de temps. Faire des heures mais on a essayé de, voilà, de trouver un format assez express, que tout le monde puisse suivre euh, qu'on ne se disperse pas non plus comme ça on aura toutes les. La... on va essayer de, bah, de revenir sur votre parcours de donner quelques infos bah, sur le métier aussi qu'est-ce que c'est d'être professeur des écoles euh, comment est-ce qu'on se prépare à gérer une famille un boulot peut-être à côté aussi, une activité professionnelle euh, comment est-ce qu'on gère tout ça et puis à la fin, on vous gardera peut-être un temps de questions-réponses aussi si vous souhaitez... Euh, Poser vos questions moi j'ai noté en direct comme ça on pourra prendre le temps d'y revenir à la fin très bien et puis euh, je sais que barbara vous êtes déjà très présente sur, euh, déjà sur les réseaux sociaux alors plutôt sur facebook d'habitude oui c'est vrai là je, je rejoins les, les, les jeunes <rire> qui sont sur instagram <rire> je découvre instagram mais c'est très bien <rire> <rire> Dans, dans Instagram, vous verrez qu'il y a beaucoup de, une grande communauté aussi de, de futurs de futur enseignants, de CRPistes, d'enseignants débutants aussi, une belle communauté de, de professeurs des écoles. Et c'est vrai que souvent, on voit beaucoup de présence, beaucoup d'entraide. Donc, je pense que c'est pas mal aussi. C'est super que vous soyez là aujourd'hui avec nous. Comme ça, peut-être que des personnes se euh, sentiront plus libres de poser des questions ici. Complètement. Et puis, c'est une qualité à avoir aussi après en tant qu'enseignant l'entraide, Très important. On le voit qu'après. C'est ça, on recherche beaucoup bah, une entraide au sein de son équipe pédagogique et par ailleurs aussi beaucoup sur les réseaux sociaux de plus en plus. Complètement. Connaisse Barbara et en effet déjà présente sur Facebook, donc en l'occurrence sur notre groupe Port-Prof CRP 2022 Réforme et Information. Alors on vous trouve sous fait. le nom que Barbara. Oui, oui, tout à fait. On me trouve sous le nom, de, le pseudonyme de Calliope Sheima. Euh, tout simplement parce que euh, j'ai eu euh, la mauvaise expérience d'avoir mon compte vendu par Facebook avec mon vrai nom, mon vrai prénom, sur, voilà. Euh, voilà, sur un autre réseau social. Et donc, j'ai fermé ce compte-là pour en ouvrir un avec un pseudonyme, <rire> comme voilà. beaucoup le font. Si vous avez déjà communiqué avec Calliope bah c'est Barbara qui est là. C'est moi. <rire> donc, euh, c'est donc, bien on va peut-être attaquer comme ça en, en permanence. Oui, très bien. Des ça des me va. C'est euh, est 13 heures. Parfait. On va pouvoir y aller. Donc, comme je le disais pour les personnes qui nous rejoignent à l'instant, aujourd'hui, on va donner la parole à Barbara, euh, qui est donc euh, professeure des écoles depuis trois ans, qui, euh, qui est issue d'une reconversion professionnelle, qui a suivi une préparation fort prof. Donc, l'idée, c'est de pouvoir bah, donner la parole à Barbara, qu'elle revienne sur son parcours, sur ses motivations, sur son organisation euh, lorsqu'elle a suivi une préparation chez nous, aujourd'hui sur son métier sur les difficultés qu'elle a pu rencontrer et au contraire sur bah, ce, ce qui a pu vous porter euh, pendant votre conversion professionnelle. On va revenir un petit peu sur tout ça. Euh, petit rappel quand même, parce que c'est important de le mentionner, Barbara, vous êtes quand même major académique euh, donc, au CRP 2019 sur l'Académie de Créteil. Vous êtes arrivée ça, dans à première troisième voie, fois. en troisième voie. Donc ça, c'est important de le dire parce que, parce que pour les candidats qui se préparent, on sait qu'avoir un maximum de points, c'est quand même important pour le concours et pour la suite aussi de, de sa carrière. On y reviendra après sur votre première année. Ouais, donc voilà, académique à Créteil, il y a trois ans. Euh, vous êtes maman de trois enfants. C'est ça, dernièrement, trois enfants. <rire> la petite dernière est arrivée il y a peu. Voilà, donc quand vous avez préparé votre concours, vous aviez deux enfants à l'époque. Deux enfants, je... voilà, tout à fait. À l'époque, j'avais un enfant de cinq ans et un enfant de trois ans, deux ans, pardon. Voilà, donc c'est pas rien quand même. Ça, non, c'était intense. Intense. <rire> et aujourd'hui, donc vous êtes, vous êtes professeur titulaire à Créteil. Exactement, exactement, tout à fait. Alors est-ce que peut-être je peux vous laisser revenir vous sur votre parcours, donc depuis peut-être le moment où vous avez euh, bah, décidé de changer de métier et un peu bah, le déclic et puis, euh, puis jusqu'à aujourd'hui quoi. Oui, bah avec plaisir. Donc, euh, actuellement, j'ai 41 ans, donc j'ai bien trois enfants. La petite dernière dort à côté de moi et elle a quatre mois et demi. Hum, voilà <rire> Non, mais c'est très bien comme ça. Donc, j'ai eu le CRP en, en 2019, donc j'ai commencé la préparation en 2018. Euh, il faut savoir que moi, j'ai quitté les bancs de l'école en 96, euh, en seconde générale. Donc, ça, ça date, hein, ça fait très très longtemps que j'ai quitté les bancs de l'école, euh, tout simplement parce que je ne me sentais pas à, la, à ma place en, en classe, bizarrement. <rire> en tout cas, pas de ce côté-là de la classe. Euh, tout non, à fait. Ça paradoxalement, exactement. Euh, J'ai fait à la suite de ça un apprentissage en coiffure. J'ai fait six ans de coiffure. Alors, moi, je vous ai perdu. Ah Oui, c'est pour moi, ça avait, ça avait coupé de bon. mon côté. D'accord. Euh, c'était le cas pour vous. C'est perdu quand qu on m'a dit que c'était des l'école en 1996. Tout en à fait. Exactement. Euh, donc, à la suite de ça, j'ai fait un apprentissage en coiffure. J'ai fait six ans de coiffure. Euh, j'ai passé ensuite le CAP Petite Enfance pour, euh, bah parce que je, voilà, les, les métiers de la petite enfance, c'était quelque chose qui me, qui me plaisait. Euh, j'ai découvert à ce moment-là le métier d'ATSEM puisque j'ai été ATSEM pendant deux ans et donc par, euh, par continuité, ben forcément, le, le, le métier de professeur des écoles. Et là, j'ai compris que c'est ce que je voulais faire. Mais j'étais bloquée, bien sûr, par rapport au diplôme puisque ayant bac moins 2 et qu'il faut bac, bac plus 5 ça devenait compliqué c'est euh... rigolo <rire> c'est une réalité en tout cas <rire> donc j'ai euh, continué plutôt dans la voie de la petite enfance parce que euh, bah pour moi, la seule voie possible, c'était la voie d'avoir trois enfants en externe avec le, les trois enfants. Donc, j'y étais pas tout de suite puisque j'étais encore jeune et que je n'étais pas encore mariée ni avec enfants. Donc, j'ai passé le diplôme d'état d'auxiliaire péricultrice. J'ai exercé en crèche et en maternité pendant plusieurs années. En 2013, je suis devenue assistante maternelle agréée. Donc, euh, puisque ma fille est née et que je préférais euh, l'avoir avec moi en exerçant. Et donc, en 2018, euh, j'ai euh, appris complètement par hasard, au détour d'une conversation lambda avec euh, quelqu'un qui venait de réussir le CRPE 2018, euh, qu'il existait la troisième voie. Et là, je me dis, magnifique, <rire> c'est pour moi. <rire> donc, euh, je… Ben, on, on, des fois, on, on a en tête, on l'a vu encore cette année là, dans les réunions d'information qu'on fait tous les 15 jours, beaucoup de candidats qui, qui pensent qu'il faut vraiment voilà, avoir euh, un certain diplôme, un master et que… Et que exactement, exactement. Oh. exactement. Et la troisième voie est vraiment bien, bien pensée. Il nous suffit d'avoir cinq ans d'expérience de, dans n'importe quelle entreprise. Alors, c'est pas forcément consécutif. C'est pas forcément dans la même entreprise. On peut avoir tout bagage possible. Il euh, n'y a aucune porte qui, qui est fermée. C'est ce qui est vraiment intéressant euh, dans le sens où ça laisse la possibilité, en tout cas, euh, à tout le monde de s'inscrire. Euh, après, faut-il encore avoir le niveau? Donc, voilà. et, et c'est là où le blesse me, me concernant, puisque effectivement euh, en n'ayant juste euh, même pas terminé la seconde parce que je suis partie pendant les vacances de Pâques euh, j'avais pas de niveau tout simplement donc je, je <rire> c'était compliqué pour moi donc je, pour évaluer mon niveau ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des cahiers de vacances donc j'ai 6ème, 5ème, 4ème, 3 j'ai arrêté au, au premier dès la 6ème parce que j'ai vu que c'était même pas la peine de continuer, euh, j'en pleurais tellement je me rendais compte de mes, de mes euh, donc, forcément, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je sois accompagnée et bien accompagnée. Donc, j'ai fait un petit peu le tour sur Internet de, de, de, des différents organismes qui, qui existaient. Je suis tombée très rapidement sur Fort sur prof alors euh, voilà, en sachant que c'était euh, ceux qui avaient les meilleurs résultats, euh, qui proposaient de la remise à niveau. Ça, c'était très important pour moi parce que sans remise à niveau, c'était compliqué, euh, et aussi qui proposait euh, une formule. Donc, moi, j'avais pris la formule gagnante en, en présentiel hein, euh, parce que j'avais vraiment ce besoin d'être au contact de, de, des professeurs qui, qui allaient m'accompagner durant cette année de, de prépa. Euh, mais aussi, euh, voilà, moi, je ne me voyais pas dans une classe numérique avec 50 ou 100 personnes et, et devoir parler à mon prof sur un chat Pour moi, ce n'était pas envisageable. Voilà, je vous... Euh, notamment pour des personnes qui sortent, du, qui sont sorties du cursus scolaire depuis longtemps, exactement, et, euh, tu as des centaines derrière un écran et, et pouvoir euh, dialoguer uniquement par chat, c'est que ça peut être compliqué. Même. C'est très compliqué, euh, d'autant plus que voilà, quand on n'a plus de méthodologie de travail, euh, c'est quelque chose qu'il faut réacquérir. Et, euh, et quand on ne nous donne pas les billes, on ne peut pas réussir. Euh, donc, voilà, j'apprends j'apprends comme ça euh, l'existence de Fort Prof. Je m'inscris, je fais la remise à niveau entre le mois d'août. Euh, ça s'est enchaîné très, très vite. Hein. J'ai su, début juillet, que je pouvais euh, participer, enfin euh, pas propos, pardon, m'inscrire au concours. Euh, donc, je fais les, les démarches très rapidement. La se fait entre septembre et octobre, dans, chaque année à peu près. Voilà, c'est ça. Donc, mois d'août, entre mois d'août et début octobre, je fais la remise à niveau. J'en ai fait à peu près à 50% parce que euh, le niveau est très haut chez Fort Prof. est très, très intense. Vous allez très, très loin dans les... Euh, dans, les, dans toutes les notions. Donc j'ai réussi à faire 50%, mais ça, ça a été très, extrêmement salvateur pour moi. Euh, et euh, donc à cette époque-là, je travaillais. Euh, j'ai décidé. Voilà, j'étais assistante maternelle agréée. J'avais quatre enfants avec moi en permanence à la maison. Donc au niveau de mon rythme de travail, j'arrivais à me dégager une heure où tous les enfants dormaient en même temps. Donc ça, c'était euh, cette heure-là, c'était très salvatrice pour moi. <rire> Exactement, ça va, ils avaient à peu près tous le même âge, donc à peu près tous le même rythme. Et après, je retravaillais le soir quand mes propres enfants à moi étaient couchés. Donc en moyenne, on va dire bien 4 heures par jour, avec un jour off le mercredi où je ne travaillais pas. En fait, il y avait un mercredi sur deux où je ne travaillais pas. Et ce mercredi-là, je mettais mes propres enfants chez une autre asthmat pour pouvoir me dégager 9 heures de temps euh, consécutif, donc je mangeais un sandwich chez moi pour ne pas avoir à faire à manger pas perdre de temps, tout ça donc, et, et, et bosser euh, ouais. et puis le, le, le, un samedi sur deux en moyenne euh, donc en, en classe avec, avec Fort Prof euh, Fort Prof ouais. ils ont une le dimanche de repos pour profiter un peu, couper exactement, le dimanche le c'était dimanche, repos après je me suis octroyé un week-end de révision où je suis partie avec mon PC sous le bras dans un hôtel pour okay. n'avoir personne avec moi. <rire> donc j'ai fait cette petite folie. <rire> euh, J'en ai fait une autre. Euh, je suis partie avec des copines, m'éclater à, à, à Deauville pendant voilà. un, un week-end sans rien penser. Voilà, ça c'est important de rappeler qu'il faut euh, déculpabiliser, s'octroyer du temps parce que oui. le concours est long tout de même. Oui, Alors, tout à fait. Euh, c'est intense, il faut tenir te jusqu'au bout donc c'est bien de prendre du temps pour soi. Exactement, et qui veut aller loin ménage sa monture, donc je me suis ménagée aussi des, des moments où c'était nécessaire, où il fallait relâcher la pression un petit peu. Et euh, donc voilà, donc j'ai fait comme ça quelques apartés pour pouvoir m'octroyer du temps. Et Vous avez réussi à trouver votre rythme rapidement une fois que la, la rentrée a commencé, entre ben voilà, organisation professionnelle, familiale, jour de repos, vous avez, ça a pris combien de temps à peu près pour trouver votre rythme alors, euh, assez rapidement, parce que je suis quelqu'un d'organisé et que j'avais anticipé. Voilà, je me disais, je connaissais le rythme de mes enfants. Donc, mes enfants dorment très tard. Enfin, à cette époque-là, dormaient très tard. Okay. Tout simplement parce que c'est des enfants qui ne dormaient pas en journée et arrivaient à l'école, ils faisaient la sieste. Donc, <rire> le soir, tout était décalé. <rire> c'est très pratique pour moi. Donc, je me remettais devant mes cours, généralement pas avant 21h30, 21h45. Okay. Donc Et là, je pouvais bosser euh, facilement jusqu'à une heure du matin. Donc, euh, c'est là où, effectivement, je n'ai pas pu tenir la distance avec mon travail. Euh, donc, en janvier, j'ai décidé de, voilà, de, de demander un licenciement à mes, à mes employeurs qui ont compris la situation. Euh, mais je sais qu'il y a d'autres possibilités. Hein, euh, suivant l'entreprise dans laquelle on travaille, on peut faire un congé individuel de formation. Et dans ces cas-là, on ne fait que ça. Euh, Il voilà, y, y a plusieurs possibilités oui. dans ces cas-là. Il euh, y a des personnes, en effet, qui arrivent à à, à s'organiser différemment et qui arrive à étaler un peu plus le travail sur la semaine pour continuer à travailler. Tout à fait. Pour du soir aussi chez Fort Prof, donc qui permettent exactement de libérer. Mais c'est vrai que à chacun son, son organisation en fait. Tout à fait, tout à fait. Moi, dans ma dans ma promo Fort Prof on avait euh, une avocate, on avait deux ingénieurs, on avait deux analystes, on avait une EduxP, euh, on avait un ambulancier et ils étaient tous en activité. Hein. Ouais, ouais. euh, il travaillait tout ça donc oui. euh, voilà, c'est très intense mais on le sait, c'est une année où il faut euh, il faut avoir la tête dans le guidon c'est comme ça, on, on le sait c'est un, un, un concours exigeant et euh, forcément, il, voilà, il faut s'octroyer du temps pour, pour travailler assurément su, surtout suivant le niveau que l'on a moi je partais de très loin donc Peut-être ouais. que pour des profils qui avaient un, un, un meilleur niveau scolaire euh, initial, peut-être c'était envisageable de, de travailler moins. En tout cas, moi, <rire> mon co mmh. correspondant, c'était comme ça. Vous, vous avez mis toutes les chances de votre côté. La priorité, cette année-là, ça a été la préparation, en effet. Exactement. Parce que rapidement, vous êtes rendu compte que bah, vous partiez d'un peu plus loin que les autres. Donc, vous avez décidé voilà, de mettre toutes les chances de votre, de votre côté. Tout à fait. Est-ce que, est que ça a été… Vous avez senti que c'était le type peut-être… Euh, Rapidement, à niveau par rapport à vos collègues en classe ou est-ce que ça a été, vous étiez vous vous plutôt en retard Vous avez rapidement réussi à, à vous remettre à niveau Alors oui, j'ai réussi à me remettre à niveau assez rapidement. Il y a des, des automatismes quand même qui reviennent hein, assez, assez rapidement. Je n'étais pas une excellente élève en classe, hein, mais voilà, avec des années d'expérience aussi, on, on, on acquiert d'autres choses qui, qui sont aussi très porteuses. Dans, dans ce métier-là. C'est ça, j'allais vous demander. Est-ce que pour vous, le fait d'avoir travaillé pendant des années avant, de, de venir d'un milieu professionnel, d'avoir votre expérience personnelle, ça a été un atout, cette maturité-là, dans la préparation au concours Ah oui. Ah oui, et je suis contente d'avoir abordé le métier avec l'âge que j'ai, euh, parce qu'effectivement, euh, mes antécédents, mon cursus antérieur m'a vraiment beaucoup apporté, surtout que je sortais des, du domaine de la petite enfance, donc euh, quelque part, voilà, il y, y avait une, une continuité à, à, à ce que je faisais auparavant, donc déjà avec cette solide connaissance de, de l'enfant, de la psychologie de l'enfant, euh, qui m'a servi dès la première année en… En repérant tout de suite un élève à, à, à profil atypique, euh, voilà, qui n'avait jamais été dépisté auparavant, ça, voilà, je, je sais que mes, mes acquis antérieurs m'avaient fortement euh, avantagé dans, dans, dans ce cas-là. Mais aussi par rapport à, à la méthodologie de travail, euh, par rapport à l'organisation, euh, tout de suite, quand on, quand on vient déjà d'un domaine privé, euh, on on arrive très vite à cibler euh, le temps qu'on va avoir besoin, dont on va avoir besoin, euh, l'organisation qu'il va falloir se, se, se trouver. Euh, et ça, oui, effectivement, je pense que quand on, quand on arrive d'un cursus professionnel, euh, indéniablement, ça aide. Oui, c'est ça. Et puis, il y a la motivation, de toute façon, qui est là. Hein, est, on fait cette décision de se lancer dans ce projet. Alors oui, en effet, l'année intense, parce que le concours est très exigeant. Est Mais en on sait pourquoi on le fait. En général, c'est une vocation, c'est un peu… Euh... Un rêve vers lequel on revient quelques années après. Vous, Tout à fait. Quelque chose que vous aviez déjà en tête depuis des années quand même avant, avant même. Bah oui, oui oui. Quand euh, j'ai fait ma première année d'ATSEM, j'avais 25 ans euh, et on m'a poussé, on m'a dit mais reprends tes études, fais un bac plus 5, euh, tu as le temps. Euh, euh, j'avais pas la motivation à ce moment-là de reprendre les études et puis bon ben voilà les, les choses ont fait que après on se lance dans autre chose, dans d'autres projets et puis. Moi, bon, ce pas plus mal. Voilà, J'y suis arrivée plus tard. Bon, j'ai un petit regret, j'aurais aimé enseigner plus tôt, mais voilà, je, je, je suis quand même contente d'être là où je suis actuellement. Ça, c'est sûr. On nous pose la question mais alors, moi, j'ai 40 ans. Est-ce que c'est trop vieux pour me lancer dans, ce, dans cette reconversion professionnelle il Jamais non. trop tard. Non, non, il n'est jamais trop tard. Euh, dans, dans la promo Fort-Prof, euh, je parlais d'une avocate et elle avait 50 ans passés. Voilà, donc est tout tout est tout, voilà, tout est au cœur. C'est vraiment la motivation qui, qui exactement, exactement. Ouais. Elle voulait les dix dernières années euh, être enseignante et euh, elle, a, elle a réussi avec brio son, son concours et effectivement elle est là où elle voulait être et c'est très bien. Et euh, au niveau du financement, Barbara, c'est souvent une question qui revient. À vous, c'était euh, un financement assez particulier. Vous aviez utilisé votre C.P.A. votre employeur, c'était quoi alors, il me semble qu'à l'époque, le CPF n'était pas engageable. Vous n'aviez pas encore l'accréditation, il me semble. Ça, que ça euh, a ans, 12 ans ou vraiment le CPF Voilà, c'est ça, c'est ça. Un... ça. Euh, j'ai pu engager mon CPF, euh, j'y reviendrai après, puisque j'avais fait le stage de prise en main de la classe avec vous. Euh, et, euh, et ça, donc, j'ai pu engager mon CPF hein, là-dessus. Euh, mais sur le, la, la formule gagnante, je me suis autofinancée. Donc, j'ai tapé à la petite porte de mon papa et de ma maman. <rire> <rire> Même à 40 ans, on a encore besoin de ses parents. <rire> non, non, oui, c'est souvent en voilà, ça. familial et les candidats sont portés, peu importe leur âge, par leurs parents, par leurs proches. C'est toujours des décisions familiales quand on sort dans un projet. Tout succès. à fait. C'est vrai qu'on a souvent des candidats au téléphone qui nous disent bah, « voilà, moi, j'ai voilà, un peu d'aide de ma famille, de, de mon père, de ma mère et c'est vrai que bah, tu ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, euh, du coup, le, le, la réussite, on, on la partage finalement. Même moi, mes parents, ils sont extrêmement fiers euh, du, du ouais. parcours et de se dire, voilà, euh, mes parents sont, mon papa, il est, il est maçon et ma mère, elle était euh, vendeuse. Donc, euh, voilà, pour eux, euh, j'ai accédé à, à des études supérieures. Donc, euh, forcément, euh, ils, sont, ils sont très fiers. Donc, euh, ils ont participé tout autant que moi euh, à, à, à cette réussite. C'est mm. une belle récompense et euh, du coup maintenant qu'on a un peu parlé de l'organisation voilà, de, euh, de la préparation, on peut peut-être un peu parler de, bah, de votre entrée dans le métier, comment ça s'est passé donc vous m'avez dit que vous, vous aviez suivi donc, ce stage de prise en main de la classe qu'on propose en effet après les résultats du concours dans l'été ouais. avant ouais. à la rentrée donc ça, ça vous a aidé euh, de, ce que, de ce que vous me dites comment ça se passe une fois qu'on a ces résultats donc évidemment c'est le fou rire, on fait la fête, on profite, on se un peu après on pleure parce qu'on se dit, comment je vais faire pour enseigner en septembre C'est vrai, vrai que bah, rapidement, on se retrouve propulsé devant sa classe. Et ça, c'est une inquiétude pour beaucoup de, de candidats avec qui on échange, pour beaucoup de stagiaires dans l'année. Bon, après, après, on se familiarise beaucoup avec tout ce qui est didactique, les programmes scolaires petit à petit. Mais c'est vrai que souvent, là, à ce stade de l'année, quand on envisage de sortir dans le projet, on se dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est Une fois qu'on a le résultat, comment ça se passe c'est ça. Donc, euh, effectivement, après l'euphorie, c'est un peu l'inquiétude parce qu'on se dit, enfin, en, en un mois et demi de temps, il faut se préparer pour euh, bah, pour entrer dans une classe avec des élèves qui sont pleins d'attentes, les parents qui sont pleins d'attentes aussi. <rire> Donc, euh, voilà, il faut avoir une posture professionnelle très, très rapide. Euh, donc euh, voilà, moi j'avais fait le choix de, de faire le, le stage de prise en main de la classe parce que je, je savais que je n'avais pas les armes pour euh, débuter euh, quand on voit que j'ai mis à peu près trois mois pour pondre une séquence pour mon dossier professionnel, comment faire autant de séquences euh, avec le nombre de cours qu'on a, <rire> on se ça. dit mais euh, comment pour je rappelle, vais faire <rire> On rappelle une séquence c'est euh, le, euh, le support euh, pour la leçon qu'on va enseigner à ses, à ses Exactement années. Exactement, exactement, donc euh, effectivement voilà j'ai fait ce stage qui pour moi m'a permis en fait d'avoir une méthodologie de travail, euh, déjà d'avoir une posture professionnelle, de euh, finalement, oh mon dieu j'ai eu peur, excusez-moi il y a quelqu'un qui a sonné chez moi, c'est pas grave ça repassera euh, les aléas du direct, désolé du coup ma fille s'est réveillée et tout, autant pour moi. Euh, donc du coup oui effectivement je je, je voulais absolument euh, avancer aussi rapidement que possible et, et de façon euh, juste hein, pas pas seulement euh, avancer pour avancer donc j'ai euh, j'ai quand j'ai fait ce stage de, de prise en main de la classe j'ai pu euh, tout de suite hein, préparer mes séquences pour la rentrée. Et donc, dès, euh, dès septembre, j'avais toutes mes séquences de prête pour euh, toute la première période. Donc ça, ça m'a permis effectivement d'avancer très, très vite euh, et surtout euh, d'être sereine. En arrivant, j'étais... Euh, je n'étais pas du tout perdue. Alors, il faut savoir que euh, dans, suivant les académies et même au sein de l'académie, il y a plusieurs euh, départements euh, et chaque département a finalement sa, sa façon de, de, de procéder. Euh, de notre côté, donc, on est en binôme avec euh, une personne comme nous qui, a réussi le concours, qui vient de réussir le concours. Donc, euh, sans, sans être euh, désobligeante, on est deux bras cassés qui arrivent <rire> au sein okay. de la classe. pour Créteil, euh, c'est une spécificité ouais. de... 94, je crois. Hein. Vous êtes un ouais. peu jeune euh, lauréat, donc de jeunes enseignants fonctionnaires stagiaires, comme on appelle aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors d'habitude, de manière générale, quand on vient de Ressure concours on partage la classe avec un professeur des écoles titulaire. Titulaire, exactement. Voilà, donc euh, soit effectivement on va être sur un, un, un mi-temps, par exemple lundi-mardi à l'INSPE et jeudi-vendredi en, en classe, euh, soit, euh, alors euh, c'est valable aussi pour le 93, on, on a une semaine de cours euh, à l'INSPE et une semaine de classe. Euh, on a même des temps euh, de plusieurs mois où c'est deux semaines, deux semaines. Je crois que sur Paris, c'est trois semaines, trois semaines. Euh, donc euh, c'est des temps qui, qui s'allongent et qui sont bien aussi parce que du coup on peut mener à bien une séquence complète hein. euh, c'est très intéressant professionnellement de d'enchaîner, moi j'ai préféré la période de deux semaines, deux semaines à une semaine, une semaine voilà. Euh, mais pour ceux qui sont euh, plus largement avec des, des titulaires, euh, c'est une chance aussi parce que du coup, le titulaire, il va, il, il va aussi vous, vous, vous orienter. Euh, il, va, il va vous permettre aussi d'avoir un minimum de billes pour, pour débuter. Euh, parce que c'est vrai que les cours de l'INSPE, ils peuvent commencer tardivement. Nous, mmh. ils commencent la quatrième semaine. Donc, euh, si on ne s'est pas préparé… Euh, Concrètement, en fait, on a les résultats. Donc, on a l'été pour se préparer. Mmh. Et euh, donc, c'est dans l'été qu'on connaît la classe dans laquelle on va enseigner, l'école Oui, Oui, oui, oui. Alors, suivant, euh, pareil, toujours pareil, c'est suivant les académies parce que vous le savez bien, les résultats n'arrivent pas tous euh, de façon euh, collégiale à la même heure, euh, le même jour. Donc, c'est au compte-goût. Euh, moi, je l'ai su euh, fin juin, euh, ce qui m'a permis de rentrer en contact tout de suite avec la directrice de l'école, de savoir quel niveau de classe j'allais avoir, pouvoir faire mes commandes. Ok. Donc, j'ai pu euh, utiliser les manuels que j'avais commandés moi, hein, que, que, que je voulais. Donc, à partir de ce moment-là, c'était beaucoup plus facile de, de m'organiser, de préparer voilà. en amont mes cours. Voilà. D'accord. On a les résultats, on essaie de prendre contact on a ça très rapidement chose. avec l'école. Euh, voilà. Il ne faut pas hésiter à se lancer sur les réseaux sociaux aussi. Si, euh, si par exemple l'école est déjà fermée, euh, parce qu'il n'y a pas de... La directrice est déjà partie en vacances. Généralement, directrice elle reste encore quelques jours après les, la oui. fermeture de l'école. Euh, mais si ce n'est pas le cas, voilà, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Voilà, moi, je suis affectée dans telle école. Est-ce qu'il y a un collègue dans les parages Voilà, il y a plein de réseaux, euh, il y a plein de groupes euh, euh, géographiques. Donc, il ne faut pas hésiter à, à, à se faire entendre. Et dans ces cas-là, on arrive à savoir plein, plein, plein, plein, plein de choses. Et alors, vous, du coup, cette... Euh, cette euh, on pourrait refaire un live rien que sur ce sujet-là, mais vous, cette première rangée. Cette première... Ah oui, j'ai juste allé charger mon téléphone. Pendant... Je, je me suis trop... Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, Comment moi, bah, moi je me cette... suis... Ouais. Pour moi, j'étais à ma place. J'étais à l'endroit où je devais être, euh, voilà, devant derrière un tableau et devant mes élèves. Euh, et... Euh, voilà, donc, j'étais je, je, très sereine parce que j'étais prête. Euh, mmh. Donc, j'ai euh, eu des temps d'observation aussi parce que comme on était en binôme avec mon… mon enfin, en binôme, euh, il était avec moi en classe les trois premières semaines. Donc, j'ai pu bien, bien observer mes, mes élèves. Ça, c'est très salvateur aussi pour, pour la suite. Euh, et puis, euh, euh, c'est extrêmement plaisant. Vous savez, pour, pour un élève, le, le maître ou la maîtresse, c'est le savoir ils nous font extrêmement confiance donc il faut vraiment être, être à la hauteur euh, mais aussi on a le droit d'être défaillant il y, y a eu plein de fois où mes élèves m'ont dit euh, m'ont posé une question puis je n'avais pas la réponse alors bah, tout simplement bah, ta question est très intéressante on va aller chercher la réponse ensemble parce que je ne l'ai pas mais voilà, Comme ça, on va tous apprendre en même temps <rire> donc euh, voilà c'est euh... en fait c'est enfin la concrétisation de, bah, de mois, d'années de... exactement de Explosant toute cette préparation de... qu'on ouais, qu a faite, de tout ce qu'on a idéalisé, alors parfois on a des euh, un petit peu de voilà de, de, de de bon cœur parce qu'on se dit que c'était pas ce, ce à quoi on aspirait. Et il y en a qui s'en rendent compte au fur et à mesure. Donc j'insiste sur le fait que pendant la, la prépa, si vous avez l'occasion de faire ne serait-ce qu'une semaine de stage, euh, déjà ça permet de de, de, voilà, de voir si, si ça nous correspond, si effectivement on n'a pas un peu trop idéalisé le métier, ou si finalement, bah non, au contraire c'est une évidence. Moi j'avais réussi dans, dans l'école de mes enfants euh, à avoir une semaine de stage, donc j'avais balayé toutes les toutes les classes sauf la maternelle parce que mes, ma fille était, je voulais pas y être. Euh, et, et ça m'a confortée dans, dans mon idée. Hein. Au contraire, j'ai découvert plein de choses. Forcément, là, on se dit euh, oui, je, je me vois bien à la place de la maîtresse et, et faire ce qu'elle fait. Ouais. Et, c'est vraiment un bonheur hein, vraiment d'enseigner, de transmettre parce que c'est ça l'enseignement. Hein. C'est est-ce que vous avez envie de transmettre ce que vous savez? Est-ce que vous avez envie de créer cette relation-là avec les élèves? Est-ce que vous avez envie de créer cette relation-là avec les parents? Euh, parce que c'est on, on est vraiment sur quelque chose de on est en coéducateur. C'est un mot pour pour celles qui sont déjà dans le CRPE, elles savent ce que ça ce que ça veut dire. Euh, pour ceux qui vont y accéder, le, la coéducation c'est le couple euh, parents enseignants l'enfant le, le, donc euh, voilà c'est vraiment des valeurs qu'on qu qu aime euh, diffuser et voilà il faut euh, il faut avoir ça en, en tête euh, euh, l'envie de transmettre voilà. oui c'est ça et puis c'est se dire voilà tout ce qu'on a vu en effet dans l'année ça y ça se concrétise j'y suis alors ça peut être important peu aussi mais de ce que vous me disiez dans nos échanges précédents barbara euh, une fois qu'on est plongé euh, voilà, dans son métier bah, on oublie un peu toute cette pression et naturellement bah on prend en main ce, ce nouveau métier, cette nouvelle posture. Ça, fait. Et ça devient naturel, finalement. Ah, complètement, oui, oui. On, on prend des automatismes, on prend une posture professionnelle. Euh, en plus, moi, j'ai enseigné durant le, le, la période du confinement. Donc là, il y a toute une communication qui se met en, en route avec les, les parents qui est extraordinaire. Et là, on se dit, ouf, ce qu'on fait, ça a une valeur. C'est vraiment fort. On a une vraie place dans l'éducation le, de l'enfant et je pense que c'est là où, où ça prend un peu tout son sens, tout ce qu'on a vu prend son sens. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et moi, ce que j'ai aimé dans la, dans la formation Fort prof c'est qu'on ne on, on nous a pas uniquement euh, préparé au concours. On a, on a aussi toute la partie didactique où, où vous êtes extrêmement présent et où derrière… Euh, bah, quand on est en classe on se dit ah mais oui mon prof de CSE m'avait dit ça ah oui mon prof de ps m'avait dit ça effectivement là je, je ouais. ça prend du sens euh, ça se matérialise ça, ça se concrétise on, ça nous fait tout de suite écho à ce que voilà à ce qu'on a appris en cours et et, et forcément... Euh, bon bah c'est très plaisant en tout cas moi je, je... là actuellement je suis en, en congé maternité euh, euh, et ça se termine voilà, je reprendrai en septembre j'adore m'occuper de ma poupée mais j'ai très très <rire> <Je reprends. rire> Vos élèves. <rire> oh oui, oui, oui. Franchement, j'ai là, je suis en attente de de, de ma nouvelle affectation. Hein. Chaque année, on, on participe au, au mouvement tant qu'on n'a pas notre classe définitive. Oui. Euh, et ça, c'est très intéressant aussi parce que du coup, on voit plusieurs écoles, on voit plusieurs méthodologies de travail, euh, plusieurs équipes, euh, plusieurs fonctionnements, plusieurs organisations. C'est euh, ça, c'est on, on est finalement très très vite mis dans le bain. Hein. Donc, euh, euh, pour le coup, on, voilà, on peut. Euh, ça demande l'adaptation et c'est ce qui m'amène à ma question suivante quelles sont pour vous les qualités principales d'un professeur des écoles donc d'un candidat finalement CRPE, qui va devenir enseignant ouais et ben vraiment la première la première qualité c'est l'adaptation ça clairement savoir aussi observer l'élève ça c'est très très important euh, savoir aussi se remettre en question en tant que en, en question en tant que professionnel ne pas rester sur ses acquis parce que les pédagogies évoluent les élèves évoluent, les profils d'élèves évoluent. Euh, et ça, c'est très important de se dire, rien n'est figé. Euh, ce que je faisais il y a cinq ans, ben, peut-être que dans cinq ans, ça sera obsolète. Euh, peut-être qu'il faudra que je revoie ma méthode de faire avec tel profil d'élève. Donc, il ne faut pas hésiter à, ben, finalement, à être tout le temps en formation. Euh, alors, c'est prenant, mais euh, après, voilà, on se dégage du temps euh, pour, euh, pour pouvoir le faire. Euh, voilà, je, je, je suis en congé maternité, mais je suis aussi en formation à côté. <rire> toujours dans. Continuez pour... en fait. Vous vous enseignez et vous continuez d'apprendre à côté. C'est vraiment cette, voilà, cette envie de toujours euh, être au top pour, bah, pour euh, pouvoir apprendre les meilleures choses à ses élèves, parce que c'est ça le cœur bah, C'est ça. C est... C est... Ah, ah, bah, c'est apprendre, c'est enseigner, c'est transmettre. Donc voilà, il, les choses évoluent euh, particulièrement dans ce contexte d'isolement, de, de, de confinement, de, de, de Covid, de, un petit peu de, de, aussi de côté anxiogène. Euh, et bien, on se rend compte que les élèves, ils évoluent. Ils évoluent, pas forcément dans, dans, dans le sens au, auquel on, on aspirait, mais voilà, donc c'est vraiment euh, savoir s'adapter à toute situation. C'est vraiment quelque chose de, de très important euh, et, euh, et c'est ce que recherche d'ailleurs le, le, le jury hein, quand, quand on est aux oraux. Euh, Il recherche à savoir si on, on a ces capacités d'adaptation à rebondir à chaque situation. Oui, c'est ça. Dans les questions qui ont été posées, vous me racontiez vous, une anecdote de vos oraux, en effet. Oui. <rire> sont aussi censés euh, bah, vous déstabiliser un petit peu et puis pour pouvoir analyser votre capacité à réagir, à rebondir, à trouver une solution parce que vos élèves vous mettront aussi dans des situations euh, que vous n'aviez pas anticipées, <rire> évidemment. Et c'est tout le temps comme ça, hein, je vous rassure. <rire> c est... C est pas... Ça se prépare et... toute l'année et puis comme vous dites, après on s'adapte aussi à ça. Et euh, est-ce que et bah, ça c'est une réflexion qui revient aussi de la part de candidats est-ce qu'on se sent, euh, est-ce que vous êtes senti, vous barbara complexé quand vous êtes arrivé à la rentrée euh, parce que vous étiez fini niveau conversion professionnelle ou au contraire bah, vous étiez armé parce que vous aviez passé une année de préparation, parce que vous aviez fait votre stage, parce que désormais vous aviez, bah, vous, vous assumiez votre posture aussi d'enseignant, ça c'est venu facilement parce que souvent on a, on a des craintes là-dessus eh bien, euh, alors comme euh, je le disais, moi j'étais en binôme avec euh, avec euh, une personne comme moi qui venait de réussir le, le CRPE, et donc euh, spontanément ils mettent une personne euh, donc qui qui est issue de la reconversion avec une personne qui ne l'est pas. Ouais. Euh, donc je me suis retrouvée à être en binôme avec un, un, un jeune homme qui avait 27, 26 ans à l'époque euh, qui était déjà considéré comme vieux hein, dans sa classe <rire> parce qu'il était avec des, des plus jeunes de 22-23 ans donc lui il était en master et moi en diplôme universitaire parce que c'est ce qu'on passe dans ces cas là euh, et, euh, et, et je me suis dit oh là là mais il doit certainement avoir un meilleur niveau que moi euh, donc il va falloir que je sois très attentive à ce qu'il va me dire parce qu'il va m'apporter des choses en plus il avait déjà un master mef 1 euh, donc il avait déjà du bagage et en fait euh, ben on s'est rendu compte que la tendance était totalement inversée, euh, ouais, qui était pas du tout, euh, qui était très craintif finalement, euh, qui n'avait pas les armes pour euh, bah pour être devant autant d'élèves euh, malgré les, les différents stages qu'il avait pu faire auparavant et euh, il m'a dit mais finalement euh, euh, mais tu es beaucoup plus formé que moi. Euh, au, au métier, quoi. il était très étonné finalement, Et je dis mais oui mais bon quand on revient on, déjà quand on a une formation euh, comme, comme celle de, à laquelle j'ai participé euh, on arrive avec des armes qu on, qu on, on, on peut tenter le, le concours tout seul, c'est possible c'est pas infaisable, il y en a qui le font mais très honnêtement ce qu'apporte une formation à côté ça, ça a une valeur ajoutée qu'on qu ne peut pas avoir seul parce qu'on est entouré de professionnels mais, mais, de professionnels mais, et là, je vois M. Batut qui est avec nous sur le chat, qui est l'un de nos enseignants. Et en effet, on prépare aussi le concours, le métier. Et on est accompagné par des professionnels qui connaissent le terrain, qui connaissent les attendus du jury, qui savent que c'est le métier. Donc, tout ça, évidemment, c'est forcément une valeur ajoutée pour vous et ça vous sert ensuite dans votre quotidien. Tout à fait. Le, le, le prof de CSE que, que, que j'avais, euh, ce n'est ni plus ni moins qu'un membre du jury, des oraux. Euh, c'est euh, un euh, de ceux qui font le, le, le sujet de français de notre académie. Euh, et c'est un du, des, des jurys qui font le, le, donc le, le, le résumé euh, des résultats. Donc, oui. c'était quelqu'un de, de très, très important euh, et... Euh, je me souviens, hein, il nous a dit, si vous répondez ceci, ceci, ceci, si vous suivez tel tram, si vous faites comme ceci, vous aurez la note maximale. J'ai fait euh, ce qu'il m'a demandé <rire> j'ai eu la note maximale. Donc, okay, bon, quand même <rire> là-dessus. C'est ça. Est-ce que, Barbara, vous auriez un, un conseil Alors, ça ne va peut-être pas se résumer à un conseil, mais en tout cas… Euh, un mot euh, à donner euh, bah, à tous les candidats, donc bon, déjà à nos stagiaires qui nous ont rejoints cette année dans la promo Marie Curie qui passe le concours euh, en 2022, ouais. et aux candidats bah, qui, comme vous, souhaiteraient se lancer euh, dans une reconversion professionnelle, mais voilà, qui, qui seraient peut-être hésitants ou qui, qui n'auraient pas assez confiance en eux. Voilà, Est-ce que vous auriez mm -hmm. peut-être pour eux un conseil alors déjà, avant un conseil, je leur dis bienvenue parce qu'on a besoin de vous en classe, on a besoin de vous dans nos écoles, on manque cruellement de professeurs. Et euh, voilà, on... on, on... Les, les, les profils sur la reconversion sont très, très intéressants et ils, ils sont très porteurs par la suite. Ça, c'est clair. Euh, les, les, les inspecteurs, quand on fait… Euh, je, je me souviens, euh, euh, donc on, on était 14 EFS, donc c'est des PES, hein, euh, lors de ma rentrée dans ma circonscription. Euh, il, il, a, il est très, très vite passé sur les gens qui étaient en master. Mais ceux qui étaient, euh, voilà, issus de la reconversion, il nous a demandé notre parcours, euh, qu'est-ce qu'on avait fait avant, euh, euh, voilà, Ah, c'est super, donc vous allez pouvoir nous apporter ceci. Euh, on va peut-être pouvoir compter sur vous sur ce, euh, par rapport à cela. Enfin, vraiment, c'est des profils qui, qui aiment. Hein. Exactement. Alors, c'est sûr que quand euh, aux oraux, euh, ils voient quelqu'un qui a 40 ans, 35 ans, ils savent très bien qu'on est issu de la, de la reconversion professionnelle. Donc, ils sont extrêmement attentifs à, à nos profils. Et euh, donc voilà, je, déjà avant un conseil, rejoignez-nous, on a besoin de vous. <rire> ensuite, <rire> ensuite, il faut euh, quand même ne pas avoir de hier. C'est un concours exigeant. Donc, si, il faut vous dégager du temps pour, pour pouvoir travailler euh, à fond. Euh, savoir que c'est un investissement personnel. Euh, prévenir euh, votre conjoint, votre famille, euh, vos amis, euh, que vous serez certainement absent à plein d'anniversaires, parce que moi ça a été le cas j'ai jamais pu aller aux anniversaires de, que, mes en, que mes enfants euh, euh, devaient faire enfin, moi, ça a toujours été mon mari qui a pris le relais parce que voilà, c'est déjà l'année de préparation c'est comme ça l'année de, de, de FS on peut se permettre davantage de choses mais l'année de préparation voilà, prévenez votre famille <rire> <rire> c'est extrêmement intense c'est ouais, hein. euh, extrêmement intense euh, mais à la fois on a besoin d'être entouré hein, par notre famille, on a besoin qu'ils qu soit là qu'ils nous appellent. ça va tu t'en sors <rire> qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Où est-ce qu'on peut te soulager mmh. voilà, donc euh, voilà, voilà donc vraiment il faut, euh, il faut bien avoir en tête que c'est du travail, On l'a pas. c'est pas gratuit le CRPE, hein. c'est euh, du travail pas gratuit parce que, parce que le concours est exigeant, en effet. Selon les académies, le seul peut être différent. Enfin, bon, ça, c'est les particularités du concours qu'on qu a déjà présenté dans un précédent live. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que le concours est exigeant parce que le métier, c'est un métier tellement riche. Je vous disais, on enseigne, on apprend quand même à des enfants, à des élèves. C'est quand même une sacrée responsabilité et c'est un très beau métier. Et pour ça, on a besoin de personnes bah, formées quand même. Formée, compétente, performante, euh, parce que oui, effectivement, il faut pas. Alors, comme je dis, le droit à l'erreur il est là. Hein. D'ailleurs, la, la première année, on est, on est euh, pas inspecté, mais en tout cas. Enfin, c'est le même type qu'une inspection, mais c'est un maître formateur qui vient, ce n'est pas un inspecteur, euh, qui est là pour euh, vous apporter son expertise, euh, vous dire, bon, ben voilà, à tel endroit, c'était très bien. d'autres moments, bon, là, c'était un peu plus… Euh, voilà, il va falloir travailler là-dessus. Il faut bien écouter les conseils, les mettre en application, parce que c'est ce qu'ils attendent, euh, savoir si on sait rebondir à ce qui, euh, aux conseils qu'on qu nous donne. Euh, donc oui, effectivement, euh, on n'est pas quand même… Sur la première année, on est, on est extrêmement euh, appuyé. Donc, euh, mais c'est ce qui permet aussi derrière d'avoir la titularisation et après de travailler en, en, en électron libre. En autonomie. En autonomie. Merci Barbara. Et peut-être avant qu'on se quitte, parce que je vois que l'heure tourne, euh, est-ce que vous savez que là, euh, donc les candidats au CRP 2021 sont en train de préparer, pour certains ont déjà passé leurs épreuves orales, d'autres sont en train de préparer ouais. leurs épreuves orales. Vous auriez un conseil à leur, à leur donner Ils sont dans la dernière ligne droite là oui, tout à fait. Euh, ben déjà, félicitations pour les écrits. Hein. C'est une <rire> sacrée étape déjà de passer. Euh, les oraux, voyez ça comme un entretien d'embauche, un entretien professionnel, parce que c'est vraiment ça. Ils ne cherchent pas à vous piéger. Hein. Ils, ils cherchent à, à savoir... Si vous allez savoir rebondir à des situations, euh, je peux peut-être parler de, de, de ce que moi j'ai vécu à l'oral. Euh, voilà, donc euh, pour poser le contexte, par exemple en, en EPS, j'avais eu le sujet, vous êtes enseignante en grande section de maternelle, euh, vous avez euh, donc une séquence de, en, en natation euh, et vous vous rendez compte que sur la première séance, eh bien, un groupe d'élèves euh, a peur de plonger dans l'eau. Qu'est-ce que vous faites euh, donc, bon, je vous passe toute la partie euh, théorique avec euh, les programmes, euh, le socle commun, tout ça, enfin les, les taux d'encadrement, tout ça. Donc, ça, vous savez, euh, il, faut, il faut avoir tout ça en tête. Euh, et après, donc, sur la partie euh, purement euh, technico euh, et pratico-pratique, euh, donc, je, je, en une heure et demie de préparation, puisque donc on a, on a trois heures de, de, de préparation CSE, EPS avant de passer devant le, le jury, parce qu'on on connaît nos, nos, nos sujets qu'à ce moment-là, euh, le... je mets le format de l'époque actuel, voilà actuel. Euh, donc le, je mets une heure et demie à trouver trois situations euh, pour, voilà, pour dégager euh, une, une ouais, solution une solution et, euh, et donc euh, je prépare tout ça je suis très contente d'exposer de, de, de, de, <rire> tout ça, je suis très, très fière de moi en plus, hein. j'ai l'impression d'avoir bien bien travaillé et là le jury me dit très bien, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous faites mmh. Mmh. oui <rire> une autre question peut-être <rire> non forcément donc j'essaie je, je de tant bien que mal trouver euh, une autre solution au pied levé euh, et là je transpire déjà à grosses gouttes. et il me dit euh, oui bah, ça fonctionne toujours pas au fait quoi ok donc là ben, j'essaie tant bien que mal de trouver une autre solution et dans ma tête je me dis mais si ça marche <rire> c'est très bien je suis vraiment pas convaincue et il me dit d'accord très bien donc ça ça fonctionne et là j'ai eu 38 sur 40 euh, donc c'était pas tant la réponse qu'ils attendaient euh, ils... face à leur, leur retour en fait. c'est ça, parce qu'ils savent très bien qu'on prépare le CRPE on ne sait pas enseigner, ils ouais. attendent pas de, de, de nous de savoir faire bon, on, on a l'année de, de, de formation pour ça, Tout à fait. mais est-ce que vous savez rebondir à une question, à une difficulté Est-ce que vous savez rebondir à euh, voilà, ben, un, un parent vous demande ceci, euh, voilà, est-ce que est-ce que vous savez, vous allez savoir rebondir à, à, à cette question euh, C'est pas tant la réponse qu'ils qu attendent, c'est savoir comment en tant que professionnel on va se positionner. Est-ce qu'on va déjà avoir cette posture professionnelle avant même de commencer Voilà, c'est ce qu'ils cherchent à savoir. C'est l'attitude, l'attitude, la posture de l'enseignant. Donc... En ça, je pense que c'est quand même un message, un message rassurant pour vous tous qui, de toute façon, vous connaissez, vous avez des connaissances. Mais oui. voilà, maintenant, il n'y a plus, plus qu'à croire en vous, euh, à vous projeter euh, dans votre métier. Rappelez-vous que le, le jury cherche à, à recruter un futur enseignant, donc un, un futur professionnel, et votre but premier, c'est d'enseigner, donc de, de faire réussir vos élèves. C'est quand même la priorité. Exactement. Je... Exactement, c'est tout à fait ça. Donc euh, voilà, ayez confiance en vous. Euh, et donc, parce parce qu'en effet, même si on a un retour qui nous semble négatif, en fait non, l'issue ce n'est pas ça. Donc ne pas se laisser déstabiliser, continue jusqu'au bout. Tout à fait. J'ai je, je, en tête d'ailleurs à, à la fin de, de l'entretien où le, le, donc le, le, un des membres du jury qui s'avère à… à... C'est un concours de circonstances, mais ça a été mon inspecteur ah, l'année d'après. Euh, ouais, et tout à fait, oui, quand je l'ai vu, dit, oh, bah, ça me poursuit. <rire> euh, et, euh, et je me souviens qu'il m'a dit, bon, alors maintenant, euh, euh, je vous dis tout de suite, on a déjà votre note en tête, hein, on sait très bien ce qu'on va vous mettre. Maintenant, donc, le, le, c'est terminé, votre épreuve est terminée, mais j'aimerais bien qu'on continue, en fait. Est-ce qu'on peut parler de tel sujet Qu'est-ce que vous pensez du maintien en classe euh, euh, Qu'est-ce que vous pensez du redoublement, vous, en tant que personne Alors, c'était super, parce qu'on a eu un super échange et c'est là où je me suis dit, mais en fait, oui, euh, ils veulent juste savoir euh, comment je me positionnerai en tant que professionnelle. C'est tout ce qu'ils veulent savoir. Il n'y euh, avait pas de, de bonne ou de mauvaise réponse. Il euh, y a un cadre, ça, on, le, le, les programmes, tout ça, ça, il faut le savoir. Hein, et je pense que vous êtes bien préparé pour ça. Mais après, c'est vraiment, voilà, qu -ce que, quelle posture vous allez avoir, quel positionnement vous allez avoir. Exactement. En cas, parce que c'était très riche et on aimerait poursuivre, mais euh, bon, on avait dit qu'on ne restait pas trop longtemps sur, sur ce live. Ce n'était pas on... un problème pour moi. Voilà, s'il faut rester encore un peu à répondre à des questions, il n'y a pas de souci. J'ai vu qu'en avait une question, euh, mais je crois que M. Batut a répondu c'était est-ce qu'on peut connaître son binôme euh, rapidement euh, avant d'entrer en classe pour justement travailler les séquences avec lui Parce que vous, c'était le Alors... votre... truc. Oui, euh, bon, euh, dans les deux cas, dans les deux cas de figure, en fait. Même si vous êtes avec un titulaire, vous pouvez le savoir rapidement. Soit parce que vous avez déjà les, les, les coordonnées, vous pouvez rentrer en, en relation avec ce, ce professeur, soit comme je le disais, ne pas hésiter à, à, à, à utiliser les réseaux sociaux. Moi, j'ai été en difficulté l'an dernier, alors c'était extrêmement particulier parce qu'à cause du Covid, du concours reporté, euh, on, on a eu nos affectations, nous, en tant que T1, très tardivement. Je les suis dix jours après la rentrée assez incroyable donc du coup ben, j'ai dû préparer au pied levé ma, ma rentrée enfin, c'était euh, ouais. euh, et euh, j'ai fait jouer les réseaux sociaux pour, pour savoir avec qui je travaillais et donc sur le week-end on a réussi à se mettre d'accord <rire> voilà ben ouais ouais, ouais on, je les ai trouvés hein. <rire> j'avais trois classes différentes <rire> et, et j'ai trouvé les trois et on a pu travailler comme ça sur le week-end voilà donc c'est tout à fait faisable il faut pas hésiter à, à à faire jouer aussi les réseaux sociaux parce que c'est le jeu, hein. on est comme ça, on est tous connectés euh, et c'est très bien. Euh, et, euh, mais sinon, oui, après, donc, dans, dans, dans mon cas, moi, où effectivement on était euh, avec quelqu'un comme moi, donc on a des numéros, donc euh, voilà, bah, je sais que je suis avec tel numéro, euh, qui a tel, tel, tel numéro Donc, il y en a qui arrivent à rentrer en, en correspondance comme ça. Moi, ça n'avait pas été le cas. Euh, mais euh, avant la rentrée, donc, c'est… Euh, en juin, hein, oui, oui, courant juin, oui, oui, c'est courant juin, on a été euh, appelé pour faire une, une demi-journée à l'INSPE oui. et là on a rencontré euh, les binômes. Donc, oui. oui, effectivement, on a beaucoup travaillé. Euh, alors, euh, chacun euh, dans un pays différent, parce qu'on était parti en vacances, hein, on est quand même parti en vacances. <rire> Moi, j'étais sur un autre continent, j'avais une connexion pourrie, mais. <rire> Vous avez quand même travaillé. <rire> on a quand même travaillé. Mais euh, oui, oui, oui, euh, euh, parfois à l'épée dans l'eau, euh, à la plage, <rire> c'est très bien aussi. C'est ça, c'est ça. Après, on ne pense plus qu'à ça. Enseigner, enseigner, enseigner, préparer sa classe. Ah, moi je suis dans les starting blocks, hein. j'attends vraiment mon affectation. De toute façon, ça va se retrouver votre classe. Donc, je pense oh, que c'est important oui. là pour toutes les personnes qui sont avec nous. Puis, on a un petit retour dans ce sens-là de Sandrine. Merci beaucoup pour votre message. En effet, vous écoutez, en fait, c'est génial parce que vous êtes passionné. À la fois vous avez quand même. Vous, vous rappelez quand même le concours, c'est assez frais pour vous encore, donc c'est bien oui mal de, de bons conseils à donner, euh, pratiques, pragmatiques. Donc c'est vraiment ce qui est recherché. Donc merci beaucoup Barbara. Avec plaisir. Vraiment, euh, comme d'habitude, super enrichissant. Merci beaucoup. Euh, je vais, euh, je vais vous laisser retourner vous occuper de votre petite euh, poulette. C'est là qu'elle dû se réveiller. <rire> elle s'est re rendormie depuis, donc très bien. Elle est mal <rire> Merci par notre live. Donc merci beaucoup. Je vous rappelle à tous que bah, vous pouvez regarder à nouveau euh, notre échange avec Barbara en replay si vous le souhaitez. Euh, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, vous pouvez les mettre en commentaire de ce live qui va s'afficher sur notre profil Instagram dans, dans pas longtemps, dans quelques minutes après euh, qu'on ait qu coupé. Euh, nous, on pourra y répondre euh, évidemment. Euh, je sais que Barbara est aussi très présente sur les réseaux, donc si elle voit votre commentaire, je pense que... Ce sera un plaisir d'y répondre aussi, comme d'habitude. Mais avec... oui, n'hésitez pas à, voilà, à venir me, me poser des questions. J'y répondrai avec grand ouais. plaisir. Un conseil, enfin, je pense que le, le, le dernier mot, c'est vraiment bienveillance, solidarité entre, enfin, entre les futurs euh, enseignants, les jeunes enseignants, les candidats. Alors, évidemment, nous, on a une belle communauté Fort Prof, mais je sais aussi mmh. que voilà, les CRPistes discutent entre eux et... Il faut, il faut aller chercher cette entraide, il ne faut pas hésiter. Et puis, euh, évidemment, bah, quand on fait des lives comme ça, ne pas hésiter à, à participer, à poser des questions. Mais, Tout à fait. Voilà, il faut capitaliser sur toute cette, cette motivation, sur toute cette entraide collective. Et puis, bah, on vous souhaite euh, bon courage pour les Eurocari, pour la. Oui, bon courage à vous tous. Et encore félicitations pour ceux qui ont eu les, les écrits et pour ceux qui, bah, qui ont envie de commencer l'aventure. N'hésitez pas, on a besoin de vous dans nos écoles. Merci Barbara, on va, on va se quitter sur ce joli mot de fin. Bonne avec après. plaisir. Bon après-midi, au revoir. Ouais. <rire>